Alors, nous voilà pour ce débrief avec Numa Géquier, euh, ouais. le CEO. Toujours le CEO. Toujours de le CEO, Nalu, ça n'a pas bougé. Euh, bon, j'ai pris. Euh, j'ai le cerveau. Je, je suis le dans cerveau. le brouillard, là. Ouais, ça y est. T'as le cerveau en compote. Mon <rire> écarture, euh, micoulet. Euh, C'était cool. C'est toujours assez ouais. inspirant. assez euh, Plein d'apprentissages, évidemment. Je, parlais, mm. je me moque en parlant des acronymes, etc. Mais il y a beaucoup de, euh, de choses à comprendre. C'est toujours très. Euh, Danse, ouais, tu vois euh, j'ai un million de questions euh, aussi pour toi enfin euh, de, de compréhension <rire> et de euh, mais avant tout ça qu'est-ce que ouais. qu qu'est-ce t'en as pensé toi moi j'en ai pensé alors vous parce... vous connaissez petit truc et vous avez bossé ensemble Bien là, sûr, hein, on, on a passé. bossé ouais, dans le dans le CV d'Arthur il était aussi Cyprien Nalo. mais l'amour de la crypto l'a fait repencher du côté euh, <rire> du côté, fin crypto blockchain je veux dire hein, okay. fait repencher et l'a faire pencher du côté euh, la finance décentralisée versus versus on a utilisé plein d'acronymes, tu as raison, DeFi, CFI, on va dire que Nalo, c'est de la TradFi, c'est de la finance traditionnelle, alors que la CFI. En effet, c'est la, la finance centralisée, mais c'est plutôt la finance centralisée côté crypto, les Binance, etc. Mais on est quasiment mmh. dans une opposition de modèle entre mmh. Nalo et euh, la DeFi. Ce que mmh. je veux dire par là, mmh. c'est que Nalo, ta promesse, finalement, c'est dire, euh, euh, pardon, je ne fais pas de la promo, c'est plus juste pour... Euh, Anti-promo Nalo. Euh, non, non, mais c'est juste de dire, en fait, vas-y, euh, ouais. filme-moi ton pognon, je vais ouais. le gérer, euh, ouais. continue à faire ton job, mmh. euh, à vivre ta vie de famille, juste mets-toi tes objectifs dans la vie, ouais. euh, et puis euh, m'emmerde pas. Oui. Je veux, je du passive, euh, ouais, voilà. De la gestion passive, euh, passive income, Alors donc, que là, on est dans un truc qui est quasiment euh, l'opposé, dans le sens où il faut rentrer dans des niveaux de détails pour comprendre tout ça qui sont ultra ah. complexes. Oui. Mais en fait, bah, le point commun, ça pourrait être la, ge la gestion passive. Parce que dans la DeFi, dans la finance décentralisée, il y a quand même l'ultime but c'est comment je gagne de l'argent de manière euh, sans rien faire. Quoi. Mais par contre, en effet, si on dézoome un peu, euh, ce qui m'a intéressé, donc c'est hyper dense, du coup, on voit qu'on est au début. C'est bouillonnant parce qu'on est au tout début d'une histoire. Donc, mmh. c'est comme le Internet de 93 où il fallait vraiment s'intéresser au protocole si on voulait profiter du système et avoir des, des stratégies pour gagner de l'argent. C'est le début. Euh, c'est un peu complexe forcément parce que ça vient de gens qui sont cryptographes. Donc, c'est des mathématiciens avec en plus une aura ou un credo libertaire. Donc mmh. Des gens qui ont une envie de, de liberté sur les sujets. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle c'est complexe et ça concentre des technologies vraiment émergentes. Donc tous les protocoles dont parle Arthur, en fait un protocole c'est euh, un logiciel, ou c'est des lignes de code ou en tout cas c'est du, du code et euh, naviguer dans tous les protocoles ça demande je pense un jeu de connaissances techniques solides et donc il faut être prêt, c'est ce mmh. qu'on se disait aussi, à un perte de l'argent, alors pas beaucoup mais un petit peu il faut mettre les mains dedans, il faut être prêt à se dire c'est quoi je mets 100 euros, 100, 200 euros peut-être sur les prochains mois pour essayer de comprendre à euh, être Capable de comprendre qu'il y a des acteurs malicieux, beaucoup plus peut-être qu'en finance traditionnelle, que chez Nalo par exemple, et que c'est sujet aux erreurs. Quand, quand je suis dans le processus d'apprentissage, forcément je vais faire des erreurs. Ça c'est le côté angoisse, ouais. euh, je dirais il y a un, un côté euh, aussi, euh, c'est ce côté obscur, il y a un mmh. côté de l'autre côté, on, on, on parlait avec Arthur euh, juste mmh. en sortie d'épisode de... Mmh. Euh, bah, certaines personnes euh, je ne sais pas ils nous parlaient d'un pharmacien ou de personnes euh, ouais. de, de, sur DeFi France ceux qui connaissaient euh, jeunes 16 ou 17 ans qui étaient ouais. potentiellement déjà à la retraite ouais. alors je mettais ça en face en disant t'es con on aurait dû en parler <rire> pendant ouais. le truc et à la fois moi je veux en parler et pas en parler c'est à dire ouais. que euh, quand t'as quelqu'un qui gagne énormément dans ces univers finalement mmh. il y a toujours on parlait de collatéral mais mmh. euh, si, si tu gagnes euh, 10 millions et que t'as mis euh, 10 euros et qu'en face il y, y a 9 millions 999 mille 999 ouais, 99 personnes qui ont 10 euros, et ben ils ont tous peut-être perdu que 10 euros. Mais mmh. on, voilà, alors c'est pas forcément que tu es méchant d'ailleurs, hein. ça peut être aussi juste que tu mmh. euh, misé sur la bonne crypto qui est montée, que tu l'as vendue au bon moment et puis qu'elle a dégringolé, j'en sais rien. Ouais. Euh, mais mais... Vrai que, bah, tu veux mettre en face le risque. Mais ouais. et donc ce risque-là il vient du fait qu'encore une fois que c'est un, un, une industrie qui est en train de se construire, donc forcément il y a des arbitrages qu'on appelle en finance, mmh. il y a des. Il y a des Coup à faire où beaucoup vont perdre et un va gagner, donc tu as raison de le dire. Vous basez pas sur euh, je sais pas qui qui a vendu son NFT euh, 900 millions pour vous dire euh, je vais tout gagner, ni pareil sur des protocoles beaucoup plus simples d'achat ou de vente. Euh, la plupart des histoires qu'on ne voit pas, les mmh. vainqueurs racontent l'histoire, donc en fait tous ceux qui ont perdu on n'en entendra jamais parlé. Mmh. Donc ça, il ne faut pas se baser sur ça. Et quand on se met dedans, un, une chose que je voulais noter aussi quand j'ai écouté Arthur, euh, qu'on a un peu évoqué, c'est les niveaux d'abstraction. C'est-à-dire qu'en fait... Les gens, pourquoi Alors, c'est un nouveau marché. C'est quelque chose qui est quand même un peu technique parce que ça demande un peu des maths, de la cryptographie, euh, des, des systèmes réseau, donc des choses un peu techniques. Et en fait, les gens mettent tout au même niveau. Alors qu'il y a plusieurs niveaux d'abstraction. Quand on est sur un sujet, sur un protocole ou sur un site web, que ce soit Binance, AV dont on a parlé ou n'importe lequel, il faut se demander à chaque fois dans quel niveau je me situe. Et en fait, les niveaux d'abstraction, du plus ou moins, euh, on va dire, bas niveau, tu as les choses qui sont de l'ordre du règlement livraison, par exemple, mmh. du token, des choses qui sont de l'ordre du pré-emprunt, des choses qui sont de l'ordre du dérivé, du synthétique. Ensuite, tu as des agrégateurs de, de, de services, tu as des wallets. Et après, avec, servi avec euh, Arthur, on a parlé de, du fameux on ou off ramp de fiat. Ça veut mmh. dire je, juste j'ai des euros et j'arrive sur le marché crypto ou alors j'en sors. Et en fait j'ai cité quelques niveaux d'abstraction mais ces niveaux n'ont un peu c'est pas qu'ils n'ont rien à voir, c'est qu'ils n'ont rien à voir en termes de risque donc il faut toujours se demander où est-ce que je suis sur ces, euh, sur, ces, euh, sur ces protocoles et en fait ça fait vraiment un effet poupérus russe et ça c'est vraiment le côté pour tes auditeurs à, à ce qu'ils comprennent c'est que ce que je disais, euh, ce qu'on se disait à deux c'est que un, quand tu te mets à la DeFi, il faut être capable de se dire je vais me prendre un mur d'information et mmh. je ne vais rien comprendre pendant peut-être 15 ou 20 heures ça il faut se le dire, deux c'est un marché qui est fait, comme l'a dit Arthur, en, en, de manière composable, de manière poupéruse. C'est-à-dire que je peux aller très loin dans euh, les cercles d'investissement où je ne sais plus où j'en suis. Donc, on a parlé de j'ai des euros, j'achète des tokens. Je vais aller sur un site comme justement euh, comme un, sur, un, sur un DEX, un exchange décentralisé. Mmh. Je vais faire du, ce qu'on appelle du yield farming. Donc, je vais... Euh, en, en prêter mes, mes tokens on va me donner des tokens lp donc liquidity providing je vais pouvoir les euh, les mettre en, en, en collatéral sur certaines sur certaines euh, sur certains pro protocoles et parfois je vais même pouvoir les mettre en collatéral sur une couche différente et en fait dans tout ça on peut aller très loin et ne plus savoir où on est il a est un truc qui danger. est méga intéressant dans ce que tu dis c'est que typiquement moi un lp je sais ce que c'est mmh. Pourquoi Parce que dans le monde euh, traditionnel euh, ouais, de la finance centralisée, le LP, c'est celui qui, dans un fonds d'investissement, va euh, mettre à disposition de son argent pour l'investir. Donc, mmh. en gros, euh, je sais pas, tu prends un fonds comme Serena Capital, ouais, euh, tu vas, exactement. je vais investir ouais, 100 000 euros ça, dans hein. Serena Capital, et eux vont investir ces 100 000 euros dans plein de startups. Mmh. Euh, euh, à côté de moi, il y aura plein de gens qui auront investi beaucoup mmh. plus, etc., etc. Mmh. Ce qui est intéressant dans la DeFi, c'est que tu peux devenir LP avec un euro, en fait, souvent. J'exagère oui, voilà. à peine, mais c'est que tu, Avec des, des très faibles montants. Et en effet, et, du, et contrairement à la finance traditionnelle, c'est que les poupées russes, elles vont beaucoup plus loin et c'est ça qui est compliqué donc si je reprends le, le gosse de 16 ans mmh. qui, a, qui a fait ça enfin euh, qui a mmh. fait ses, ses exploits euh, quelque part en mmh. fait tu peux très très très très tôt comprendre avec très très peu d'argent ouais. euh, beaucoup de choses ouais. euh, à la finance euh, au prêt euh, et tu peux devenir hyper spécialiste c'est ça qui est intéressant aussi parce que tu mmh. peux être que sur du stablecoin et faire que des petites opérations ouais. sur du stablecoin, d'autres qui vont être que sur du, du prêt d'autres qui vont être que sur euh, je sais pas enfin différents du, du, du stacking du stacking exactement mmh. voilà il faudra que je fasse un épisode sur le stacking ouais Ouais. Euh, mais alors, en tout ça, je trouve ça passionnant et je pense que mmh. du coup, c est, c est rien que ça mérite d'y ouais. aller, je donne assez peu de conseils ici de dire euh, n'allez pas sur telle crypto, ne faites pas je ça, etc moi je donne un conseil ici mmh. plus euh, mmh. euh, holistique, qui est de dire ouais. allez sur la crypto, testez des choses euh, ouais. avec 10, 15, 20, 100 euros ou 2000 selon vos moyens et, euh, et, et, et testez plein de choses et, et vous verrez, c'est quand même assez passionnant testez et, voilà. et dites-vous à quel niveau je me situe et pour finir pour tes auditeurs parce qu'on a dit beaucoup de choses et c'est très, euh, très dense comme aussi on, parle, euh, on a un peu moins parlé du côté vraiment investissement, on a un peu parlé mmh. de Realty, etc. Mais de la, voilà, pour le euh, dernier exemple, et après j'en finis là avec les exemples sur les poupées russes, je notais que comme on a parlé de AAV, donc par exemple, je dépose des Ethers, j'emprunte de l'USDC, mmh. bah avec ces USDC, je peux acheter des tokens Realty et tu vois déjà que j'ai fait une petite, euh, j'ai fait un peu une boucle, c'est-à-dire que je, je suis parti de l'euro, euh, j'ai acheté de l'éther j'ai emprunté et je finis sur Realty. Donc déjà, il y a quatre niveaux. et mmh. en fait, très vite, on peut les empiler. Donc ça, c'est la première chose. Et pour parler de stratégie de trading, si tes si auditeurs ne s'y retrouvent pas avec tous ces termes, moi, j'en donne notre trois qu'il faut qu'ils creusent. Alors, c'est un peu les devoirs de vacances. Il y a le staking, il y a le yield farming et il y a le liquidity mining. Et chaque Stratégie un peu différente. Et je pense que j'invite des auditeurs à partir de ces trois définitions. Ça leur permet de dézoomer et, et, et vraiment de comprendre les bases de, de stratégie. Tu me donneras mmh. trois liens pour ces trois choses si tu veux bien. Ouais, on euh, va chercher on dans DeFi France, ouais, je, te et, les, je te les donnerai. Et bah très bien. Euh, et J'ai une dernière question pour toi, parce que toi ouais. qui es plutôt un, un, un, un donc un acteur de la faille ou de la TradFi, ouais. euh, tu l'as dit tout à l'heure. Euh, à plusieurs niveaux, euh, la finance centralisée a quand même aussi... Alors là, je vais me faire de, vraiment pourfondeur de, de, de tout ça, mais... Ces preuves, ce que je veux dire, c'est que je prends les crises des... Euh, alors, des suprêmes, ils ne se sont pas très bien sortis en Europe, mais mmh. euh, notamment de la pandémie récente, mmh. euh, les banques centrales, euh, et finalement, quelque part, à un niveau beaucoup plus bas aussi, euh, les législations sur euh, ce que je peux prêter ou non à un particulier selon son niveau de compréhension, etc., pour éviter de te faire enfler comme mmh. on se fait enfler à droite, à gauche, euh, ouais. justement dans la finance centralisée. Tout ça a une utilité. Dans quelle mesure, en fait... Euh, on doit dire, mais je dois... enfin, je, Là, je te pose une question qui est presque politique, mais mmh. euh, jusqu'à où on doit accepter la, la ouais. finance décentralisée bah, Pour moi, c'est une croyance aussi. C'est pour ça qu'il faut se rappeler qu'on euh, parle de finance, mais on parle avant de finance, de blockchain. On, passe, on parle de finance parce que c'est un des intérêts et un des services sur la blockchain. La finance, tout le monde comprend, on peut gagner de l'argent. C'est ouais. pour ça qu'on s'est lancé dessus. Mais à la base, quand même, il faut se rappeler que... Euh, ça vient d'un voilà, credo libertarien donc quasiment philosophique ou religieux et qui, qui, re, qui, enfin, qui a la croisée du religieux et de la technologie donc c'est pour ça qu'aussi on, on peut se poser la question est-ce que c'est pas, un, -ce que pas une, une envie de, de surtechnologie jusqu'à l'infini et il hein, y a des gens qui vont vivre très bien sans jamais je pense toucher à la, à la DeFi et qui vont rester dans le monde traditionnel mais euh, il y aura, je pense, dans les années à venir, et voilà, sur les 10, 20, 30 prochaines années, des services pour lesquels on ne pourra pas échapper, parce que, par exemple, ça vaudra beaucoup moins cher d'emprunter en DeFi qu'emprunter en finance traditionnelle. Mmh. Et les gens, c'est qu'une histoire de démocratisation. Et donc, en effet, les gens ne sont pas obligés d'aller jusqu'au bout, mais il va falloir comprendre les blocs de base de la DeFi pour, je pense, vivre en 2050. Et après, ils sont, de la même manière, ce qu'on disait tout à l'heure, ils ne sont pas obligés de comprendre toute la finance traditionnelle du trading, du market making pour, pour, pour bien vivre Dans, de, en 2050, ils ne vont pas être obligés de comprendre ce qu'est ce qu un AMM et ce qu'est ce qu le farming mais ils vont être comprendre, obligés de comprendre les, les, les, les composantes de base, je pense, euh, sur ça Merci Numa De On rien Je suis toujours sur LinkedIn Toujours pareil, LinkedIn ouais. et puis un peu Twitter mais surtout LinkedIn Bon, eh ben, écoute, super ouais. euh, Merci Analo de votre confiance et puis à euh, bah, bientôt pour un autre bientôt, à très vite Mathieu Ciao, ciao Merci